On a crêpe banane 4-2-2. I'm not drop She loves me as she Yo, salut les amis, je vous ai complètement zappé, je vous ai oublié. Euh, là, je suis actuellement posé sur ma chaise, tranquillou avec mon bac ici. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vendais du pota vert et pota blanc. Et que j'ai fait ces petites pancartes-là. C'est juste trop rigolo, j'adore trop. Et moi, j'attends là, sur cette chaise-là, ici. Et j'ai des concombres aussi, également. J'ai carrément du monde. Les amis, là, on est au manège. Amis, regardez qui j'ai retrouvé ce soir. Hey, non, mais c'est par hasard. Hein? Attends, attends, j'ai quelque chose pour toi. Tu veux rouge ou noir? Noir. Tiens. Because Black Lives Matter, ok? Ah ouais, calme au top. Uh, justice for Joshua, ok? Yes! Bye! Bah, bonne soirée, hein? Toi aussi. Et puis à bientôt. Ciao!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 Ça, allez, allez, allez, direction allez, allez, allez, planète allez, de la chance. Allez, allez, allez, tout vous, regardez allez, bien. pour les unités ça oui 961 pour le 963 je l'ai dit deux fois et tu vas pouvoir choisir une consolation qui est juste sur le côté pour la maison pour les enfants etc voilà tu n'as pas gagné mais tu ne repartiras pas des moments de cette va allez dans les milieux jaunes. Je ne joue pas pour la consolation on joue pour le VTT on joue pour le maintenant Yeah. I was walking back here She was feeling out of the When She yeah. came yeah. right up next to me Crazy. I got caught up in the moment <laughs> felt like when <laughs> I <Like it> was frozen I was there, and I took the time <laughs> <stood> Still still <laughs> around Je fais quoi tu fais tu du carré ou tu tu haut Ah, tu peux pas tester tout Non mais en haut il faut mettre tu tu ça tu tu tu tu tu tu tu tu on oh mais ça tombe vraiment Mais il va faire tomber la bouteille, frère. Non, la bouteille Non, pas quoi ça C'est on C'est ça. Let's go, on rentre à la maison avec là. Il est quelle heure à en fait Minuit. Minuit, oh my god. Minuit 30. Oh my god. Les amis, il est minuit 30 et on est au manège encore. Voilà les gens ici avec sa fleur dans l'oreille. À l'oreille. Ah, la fleur à l'oreille. Et puis euh, on a des churox aussi. Maman, tu vois les churox Les churox XXL. On a laissé euh, Sébastien Vehia, Toi Nou et à leur voiture. On a garé notre voiture au rond-point. Les amis, voilà notre voiture là. Elle est toute seule là-bas au rond-point. Et, et voilà Toi nous, Ma Sébastien. Bonne soirée. Demain. Demain. Et notre voiture est toujours là. Et on n'a pas de PV. <rire> trop excellent. C'est beau ça, c'est beau. Les amis, c'est beau. C'est trop beau. On est en plein milieu du rond-point là. Tranquille ou biloute. Hop. Aie. Et puis voilà, c'est parti. On est les derniers survivors. Minuit et demi. Ouh on me voit plus. Bah on se retrouve tout à l'heure les amis. Ciao. Goodbye. Bye bye. <rire> Bonsoir, je devrais dire plutôt bonjour. J'ai une impression de déjà-vu dans ce vlog là. Même il... place, même heure. Exactement, même place, même heure. Non, quoique là il est un peu plus tôt. Et cette fois-ci, c'est pas du poids C'est des churros. XXL. Il est actuellement 1h du matin et on va faire un petit chat make-up. Euh, non, euh, j'ai refait. <rire> On va faire un chicha churros Il t'as bientôt plus de batterie Oh non j'ai bientôt plus de batterie, on doit bientôt finir la vidéo Il oh, y a papa qui fait son dos là oh, Il va bientôt disparaître Allez papa oh, C'est moi qui crie à sa place Le manège Voilà c'est ça notre manège Donc là les amis vous me voyez pas en entier On va manger les churros Merci Véhia, merci Sébastien on vous fait de gros bisous. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre un commentaire. Hashtag manège, hashtag papillot ou hashtag euh, voilà, manège. Et ceux qui m'ont vu au manège aussi, vous êtes au top. On a fait des photos d'ailleurs avec vous. Donc, il euh, y a maman qui veut un. Tiens, prends un. Hop. La main, la main magique. Et nous, on va manger ça. Mmh. C'est bon, hein le chocolat Et combien est-ce qu'ils mettent le chocolat dedans Maintenant je crois d'abord il cuit Papa tu veux Du coup quand il cuit c'est tout fermé En tout Alors donne-nous tes impressions sur le coup... coup de pied sur le baby foot Bah, bah je suis nulle au, au football Du coup euh, je ne sais pas viser Mais là en fait il n'y a pas besoin de viser <rire> Je te contredis, toi-même <rire> C'était quand même rigolo parce qu'en fait, moi, c'était la première fois que je fais et j'ai j'avais quand même un bon score. Hein. Pas fait, le premier. Aussi, j'ai fait 700, hein papa. Et après, le deuxième, j'ai fait 780. Presque 800. Vous voyez le coup de pied là Si jamais vous faites plus que moi, mettez-moi en commentaire. Non, il faut, faut prendre en photo preuve à la Ah pluie. oui. Mais mettez-moi si vous avez déjà joué. Toi, c'est le truc football. Quand tu tapes, après, ça monte à 400. Elle, elle a fait 400. Un peu plus de 400, le deuxième. Moi, j'ai fait 820. 880. Sans échauffement. <rire> Sans échauffement. Prochaine fois, je vais faire 800 les gars. Mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager et tout. Likez cette vidéo et prochaine fois, je ferai 800. Moi, j'aimerais bien te euh, voir faire le coup de poing. Ah ouais, le coup de poing. C'est mignon. C'est quand même bon hein. euh. Papa, pourquoi tu rentres <rire> bah, En plus, on entend bien déjà. On m'entendait quand j'avais quand le hoquet. Okay. Bon, voilà les amis. Je crois qu'on a fini là. Je vais finir cette vidéo maintenant, je crois. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous remercier pour ma vidéo précédente, là. Le soir de mon anniversaire, vous avez été clairement nombreux. Mais euh, ils parlent en mangeant. Vous avez été clairement nombreux à avoir oui. liké la vidéo avoir partagé, regarder, mettre des commentaires ultra gentils et tout là mon papa qui est le regarde la télé donc on va pas tarder à, à finir ce vlog maintenant <musique>